Tous les groupes humains ne se sont pas tous regroupés sur les mêmes modalités, d'être ensemble. Les Français ont suivi une histoire d'au moins de 2000 ans pour se constituer en état. Mais les Roms, eux, ils ont suivi une autre voie. Ils se sont pas constitués en état comme les Indiens du Chiapas, comme les Inuits, comme 400 millions d'êtres humains sur la Terre. Ils se sont constitués en société sans état. Et il y a donc un heure... La société avec État entend mater et faire disparaître tout ce qui ne lui ressemble pas. Il y a là un apprentissage, une alphabétisation qui doit être dispensée aux responsables des sociétés avec État pour qu'ils comprennent qu'il existe des sociétés sans État qui sont tout aussi légitimes qu'eux et qui ont le droit à la vie sur la terre. C'est uniquement pour ça qu'on les rejette tout le temps. Mais comme en même temps ils vivent dans les pays occidentaux depuis des siècles et des siècles, ils ont la possibilité de jouer sur les deux tableaux. Et pour peu qu'il ne revendique pas son identité culturelle, sociale et politique, et qu'il accepte celle de la domination, il sera un citoyen quidam. Mais si par malheur il entend vivre à sa façon, selon sa civilisation, sa culture, ses croyances, ses pensées, ses, ses pratiques. Alors il n'aura pas le droit de le faire dans une société uniculturelle, monoculturelle. C'est vrai que vouloir sédentariser les gens du voyage, ça ne va pas. Parce que qu'est-ce que ça peut donner un gens du voyage sédentarisé On lui enlève sa vie. Vous savez, là, le voyage, c'est le témoin de la liberté. Hein. Le jour qu'on ne voyagera plus, hein. ça voudra dire que vous n'êtes plus un pays libre. Hein. Quand on voyage, que moi je pense que c'est un signe de liberté. Je crois qu'ils l'enlèvent. Parce qu'il faut bien qu'ils se disent des sénateurs, ils toujours que c'est pour nous. Mais la liberté qu'ils enlèvent à nous, ils enlèvent à leur aussi. Hein.